Yes, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Anastasia Urbaniak donc championne de France de natation en 100 mètres 4 nages euh, troisième euh, en championnat de France d'eau euh, cette année et aussi championne de France en 50 mètres d'eau universitaire c'est bien ça Anastasia C'est ça, c'est ça <rire> Cool, donc aujourd'hui avec Anastasia on va voir les, les clés de la préparation mentale qui permettent la performance bah Déjà, bonjour Anastasia Bonjour et, ben, merci de prendre ce, ce temps aujourd'hui avec nous pour, te, pour partager justement pour partager ton expérience dans le programme High Performance Academy Déjà Anastasia, peut-être est-ce que tu as envie de te représenter ou qu'est-ce qui t'a fait venir au, au programme alors, euh, donc, euh, moi, je suis donc, sportive de haut niveau en natation et à côté de ça, je, je, je lis euh, mes études en sciences de matériel et euh, c'était surtout euh, dans, le, dans le contexte euh, sport, natation, que j'avais euh, de plus en plus des, des difficultés à, à performer en fait. Je savais que j'avais les capacités au fond de moi, mais il euh, y a quelque chose qui bloquait et euh, en compétition entre le stress, le manque de confiance en moi, ça, ça faisait que. que... Et, euh, et ça, ça me frustrait vraiment parce que je, je savais que j'avais les capacités que je m'étais entraînée pour. Donc euh, j'avais envie euh, que, que ça change, j'avais envie de passer le cap en fait, tout simplement. Ok, c'est-à-dire que quand arrivais tu, bah, tu que quand euh, coup, arrivais en compétition, tu te sentais comment Parce que c'est comme du haut niveau. Et du coup, tu arrives en compétition, tu te sentais comment ben, normalement, il y avait tout qui faisait que je pouvais me sentir prête et, et sereine avant la course et, euh, et malgré ça, je ne me, je me sentais pas dans la course, je me, je me sentais ailleurs je n'arrivais pas à me mettre dedans, à, à, à être sûre de moi, en fait, confiante et, et me dire, ben, go, c'est ta course, quoi en quelque sorte okay. et, et du coup, les, les conséquences pour toi, c'était bah, quoi bah, du coup, euh, à chaque, chaque course que je faisais, euh, je faisais euh, un temps euh, pire que celui que j'avais fait avant. Ça me, ça me dévastait un peu. J'étais euh, de plus en plus déçue. Donc, euh, je me posais euh, beaucoup de questions parce que je m'entraînais. Euh, lier les études et le sport, ce n'est pas tous les jours facile. Et, euh, et, euh, et le fait de faire certains sacrifices pour euh, voir que bah, les résultats ne suivaient pas, euh, ça, ça me rendrait triste et ça me tenait même plus envie de, de nez ouais, euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive des fois chez des sportifs de haut niveau où on peut des fois se poser la question mais pourquoi on s'entraîne autant pourquoi est-ce qu'on fait autant de sacrifices si c'est euh, si pour faire ce, ce genre de résultat ok, du coup tu es rentré dans le programme euh, je pense en, en août de mémoire ouais c'est ça euh, voilà, là où on fait la vidéo, on est en décembre euh, et comment, comment ça s'est déroulé pour toi Comment ça s'est passé après de, de séance en séance, de vidéo en vidéo de... euh, Alors euh, déjà, j'avais la chance d'avoir euh, une petite compétition en fait euh, un mois après. Euh... Oui, C'est vrai après ouais, un mois après le, le, le début en fait du programme et, euh, et du coup j'étais vraiment donc, investie dans, dans le programme j'avais vraiment envie de, de réussir donc euh, je notais tout dans un petit carnet et tout et euh, avant cette petite compétition euh, je, me, je me suis vraiment réimprégnée à tout, tout ce qu'on s'était dit et j'ai réussi à faire euh, un, mon record en fait sur un 100 mètres dos et euh, je Général, c'est ce genre de petites compétition, ça me stresse et euh, je suis pas dedans, je me foire. Et là, euh, de, de voir que, que je fais mon meilleur temps, ça... enfin, j'étais super contente. Je me suis dit, punaise, c'est comme ça qu'il faut que je fasse tout le temps. Je suis, je suis trop contente. Donc, euh, donc après, j'ai continué à, à, donc à regarder les vidéos, à, à marquer tout dans mon petit carnet. Et, euh, et souvent, euh, bah, j'aime bien le relire avant les compétitions, me remettre dedans. Euh, et, euh, et donc euh, voilà ok cool et, et aujourd'hui du coup bah, alors, au delà du sport comment dans la vie de tous les jours comment est-ce qu'il y a eu des effets si oui, desquels euh, bah oui parce que euh, donc euh, comme je disais sport et études euh, c'est comme c'est compliqué il y avait même des répercussions sur les études parce que euh, le stress euh, le stress du côté sportif le stress du côté études, ça faisait que euh, les, les deux je les faisais moyennement je pense et, euh, et en fait en étant posé en me disant que euh, qu'à chaque fois je, je perds rien euh, tout, tout ce que je fais euh, c'est en quelque sorte un gain et tout ce que je... Et comme j'ai réussi à, à mieux gérer les deux et il y a même mes proches qui m'ont dit enfin mes proches vraiment qui vivent au quotidien avec moi qui m'ont dit qu'ils euh, que voyaient des, des changements que j'étais plus posée et même plus agréable à vivre en fait <rire> voilà <rire> ok, enfin, ça c'est cool <rire> ok, et du coup euh, toi si tu devais, je ne sais pas trouver quel sera le, le plus grand changement que tu as eu euh, après déjà ces quelques mois là dans l'académie de haute performance euh, bah vraiment c'était ce pourquoi j'étais venue surtout c'est la confiance en moi parce que euh, j'arrive à me dire que euh, bah, j'ai le droit d'être là j'ai le droit de, de faire ce que je fais euh, si je réussis c'est grâce à moi et c'est que je le mérite et, euh, et je me voilà, je me pose vraiment moins de questions et, et je suis moins je suis moins spectatrice en fait à des ouais. choses et plus actrice et ça ça change beaucoup de choses Ok, et quand tu dis euh, euh, que tu es. Euh, comment dire Que maintenant tu dis que tu le mérites, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans un programme, bah, des fois tu pouvais dire que tu étais là, mais tu ne savais pas trop si c'était de la chance, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Oui, à chaque fois on me disait, mais tu vois, tu es, es, es là, ça veut dire ça veut dire quelque ouais. chose quand même. Et moi je me disais, ouais, mais là euh, c'était parce qu'il y avait moins de monde à la compétition, alors euh, ça m'a fait gagner des places. Là c'est parce que, euh, ouais, je sais pas pas sûr que, que c'était grâce à moi, en fait. Oui, ouais, c'est ça. Et, et c'est vraiment intéressant parce que bah, ce que tu dis, tu aujourd'hui, il y a plus de 200 euh, sportifs qui qu ont été accompagnés via le programme. Et euh, c'est intéressant parce que des fois, l'entourage va nous voir comme quelqu'un de confiant. Même des fois, nos, nos entraîneurs <rire> peuvent nous voir comme quelqu'un de confiant. Et nous, on sait que bah, <rire> seulement s'ils savaient, on ne on sent pas. Et toi, c'était comme ça aussi. Tu avais cette petite faille à l'intérieur où ouais c'est exactement ça, ouais, c'est marrant que, que les autres sportifs puissent le ressentir aussi on n'est pas tout seul mais ouais, ouais c'est ouais. ça et, et ça te fait quoi du coup de, bah, de, de voir qu'aujourd'hui enfin euh, euh, toi même tu es dans le, dans le programme justement e Academy, le groupe Facebook et du coup de voir que finalement il y a plus de 200 euh, sportifs juste en, en même pas deux ans qui ont été accompagnés et du coup plus de 200 sportifs qui sont euh, aidés dans ton cas euh, ça, ça, te, ça te fait quoi de, de voir ça, de se dire, wow, en fait, il y a 200 personnes qui sont aussi comme ça ben, déjà, ben déjà, rien que d'être dans le programme, je trouve ça vraiment top parce qu'on euh, on se sent vraiment pas seul. On, on se dit qu'on qu est plusieurs et qu'on suit le même programme, ça, ça réconforte. Vraiment, je suis, je suis super contente d'être dans le programme et puis de se dire que qu'il y en a plein d'autres des sportifs comme moi, ça, ça, ça rassure et, et surtout on se dit que, euh, que même les plus grands champions, enfin les mmh. personnes qu'on voit comme les plus grands champions, mmh. ils doivent ressentir exactement la même chose que nous et, mmh. euh, et du coup ça, ça donne un peu une, une certaine force en fait parce qu'on se dit qu'on que n'est pas moins qu'eux en fait et qu'on est pareil donc euh, ça, on, on se dit qu'on peut réussir autant qu'eux au final. Quoi. C'est cool. et justement par rapport à ça quand tu dis réussir autant que toi quels sont tes objectifs pour les je sais pas, 5, 6, 7 prochaines années euh, alors évidemment les Jeux Olympiques 2024 à Paris hein. <rire> c'est le plus gros objectif à long terme là. ok bah ça c'est cool et du coup ton niveau de, de sérénité, de certitude quand tu penses à, à, à que ce sera à bâtissera c'est comment Ouais, bah je. avant j'y croyais comme un rêve alors que là je me dis que Enfin, je, je sais que c'est possible alors évidemment, c'est pas, un, pas une baguette magique hein. il faut quand même euh, il y a le programme, mais il faut quand même travailler à côté hein. donc euh, je sais que ça va être dur, mais au moins je, je le considère moins comme un rêve mais plus comme quelque chose de faisable ouais, c'est un objectif, ok, cool et euh, bah, enfin, si tu avais euh, une recommandation peut-être pour un, un sportif qui écoute cette vidéo et, euh, bah, et voilà qui se dit, euh, peut-être qu'hésite qui se dit, mais je ne vais pas aller voir euh, je ne vais pas aller voir quelqu'un parce que c'est peut-être faible, tu vois euh, tu aurais quoi à, à transmettre euh, à cette personne-là ouais, bah, j'étais un peu dans le même cas au début euh, je n'osais pas vraiment j'étais j'étais pas sûre de, de me lancer dans le programme mais, euh, mais vraiment je pense que euh, il y, a, il y a un moment où on peut pas réussir tout seul. Il y a besoin d'un déclic, de quelque chose. Et, euh, et bah, toi et le programme, vous me l'avez, vous me l'avez apporté. Et, euh, et vraiment, je pense que oui, c'est important de se lancer et de pas euh, et de pas se Enfin, avoir trop de préjugés et dire, se dire que c'est faible d'avoir besoin de quelqu'un parce qu'au contraire et puis après quand, quand, on est, quand on a passé le cap on est, on est tellement content que je le vois pas du tout comme ça mais plus comme une force et d'être entouré comme ça c'est vraiment une force donc C'est ça et puis le, le, le gros avantage je pense aujourd'hui c'est bah, on, on est en un groupe. Quoi. Est... Voilà c'est ça on, est, on a un groupe et ça, c'est cool. Euh, cool. Et du coup, si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un ou quelque chose que tu as appris que tu as envie de transmettre pour euh, aider ou transmettre à d'autres qui regardent cette vidéo, ça, ça pourrait être lequel bah, C'est que euh, l'important n'est pas ce que tu es ou ce que tu fais, mais c'est ce que tu deviens. Okay, <rire> exactement ça. C'est cool. Ça, c'est top. Super Anastasia. bah Écoute, euh, merci. Merci beaucoup. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part sur Internet pour suivre ton évolution, tes courses oui, bah, moi je, je suis plus active sur Instagram en fait, okay. euh, tout simplement mon prénom Anastasia Urbaniak tout attaché Ok, bah, super, euh, je vais mettre ça dans le lien en dessous de la, la vidéo, dans la description je mettrai le lien d'Anastasia donc je vous encourage vraiment euh, à aller suivre Anastasia et, et, euh, et de voir son évolution et de voir les prochaines courses et, et de la soutenir dans cette course euh à Paris 2024 et Anastasia bah écoute merci pour ton témoignage, merci pour ta confiance et je te dis à bah, très vite. Merci à toi, à très vite. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous bien sûr sur cette page pour être au taquet sur les prochaines vidéos. Allez, ciao.